J'aime les aplats de couleur, ça me rend dingue en fait, parce que euh, le moindre passage euh, de, de, de, de pinceau dans un sens ou dans l'autre change ton aplat, donc pour avoir un aplat euh, euh, pas trop mal, c'est un bon nombre de couches. Donc ben, c'est un portrait euh, qui est fait euh, classiquement je dirais, où j'ai absolument tous les détails derrière. Et dessus, je commence à recouvrir ma toile par des jus de plus en plus, de, de moins en moins opaques. En fait. Jusqu'au moment où je m'arrête. Il y en a qui sont plus ou moins effacés. Il y en a que j'ai tellement effacé qu'il a fallu que je recommence derrière le noir. Ou une autre couleur sombre, parce qu'en fait, ce n'est pas toujours forcément du noir qu'il y a derrière. Ça laisse une trace d'une personne sur, le... sur, sur la toile. Il faut vraiment se rester devant longtemps pour voir apparaître. Plus tu regardes et plus tu vois apparaître le portrait, mais tu peux passer selon la lumière sur laquelle le tableau est exposé. Tu, tu peux passer à côté et penser que tu croises un monochrome de couleur. Tu mets un peu devant et que tu, que tu regardes vraiment. Apparaît. Il apparaît euh, plus là où tu regardes en plus, donc c'est un peu à toi de choisir ce qui va t'apparaître. Pour moi, c'est vraiment un, une magie. Euh, une magie, je pense que c'est peut-être le travail le plus important que je fais, le plus intéressant pour moi en tout cas. Et je pense que j'en je ferai toujours parce que c'est ouais, un, un, un petit côté euh, magicien.